Le défi Ironman, le plaisir réside dans l'entraînement. C'est la seconde partie de notre interview avec François Cartheser du blog du triathlon et il nous explique dans cette partie son parcours et les bénéfices absolument énormes qu'il en a retirés après avoir relevé le challenge de l'Ironman. Comment cela a impacté sa vie, quel bonheur il a eu lorsqu'il a participé à son tout premier Ironman et surtout l'importance de retirer du plaisir à chaque séance d'entraînement. Et si toi aujourd'hui tu ne prends pas de plaisir à l'entraînement en natation à cause de la technique, tu peux télécharger gratuitement euh, mes 5 vidéos sur la technique en crawl, soit en cliquant ici ou bien directement dans la description. T'es prêt C'est parti Même pour revenir sur ça, euh, c'est vrai que mon évolution finalement elle est assez rapide, je pense que pour... Euh... Euh, tous les triathlètes, euh, on ne peut pas passer d'un sprint à un Ironman en l'espace d'un an. Ouais. Maintenant, c'est vrai que bah, voilà, moi j'avais vraiment cette motivation et finalement mon corps suivait. Ça veut dire que je m'écoutais quand même. Et ouais. si j'avais remarqué euh, durant cette prépa que mon corps ne suivait pas, bah, forcément, j'aurais pas continué euh, dans ce sens-là. Mais euh, ce qui m'a permis de mettre des vraies expériences sur ça, c'était les courses justement de préparation. Donc, il y a eu au final, euh, je pense, deux ou trois triathlons sprint et trois triathlons euh, Half Ironman euh, en un an je veux dire en préparation pour cet Iron Man et c'est ces expériences là positives qui m'ont je veux dire pousser à continuer mon effort pour aller jusqu'à l'Ironman euh, chose que j'aurais pas faite si mon corps m'avait déjà freiné euh, avant en montrant que euh, ben l'étape voilà, peut-être ouais. était trop grande euh, en un an parce que c'est vrai que c'est pas donné euh, à, tout de, monde, ouais. à tout le monde de passer ouais. euh, en un an comme ça donc c'est pas forcément ce que je recommande d'ailleurs mm -hmm. mais euh, le tout finalement euh, c'est de s'écouter et de, de savoir ce que son corps est capable ouais, d'évaluer ouais, ses capacités ouais. et puis euh, voilà gérer après sur la distance, sur la longueur parce que c'est vrai que 5 mois pour la transition et puis seulement finalement sept mois d'entraînement vraiment mmh. pour l'Ironman, c'est vrai que c'est assez rapide, assez rapide ouais. mais, euh, mais voilà tu m'as tu l'as bien précisé s'écouter c'est un truc super mmh. important pour, euh, bah pour euh, pouvoir durer et puis pour euh, finalement mettre son ego de côté pour ouais. pas euh, pas se dire voilà c'est mon objectif je me le suis fixé si on n'est pas prêt on n'est pas prêt c'est pas grave mmh. euh, on repousse un peu c'est que partie remise parfois reculer pour mieux sauter c'est un truc que j'adore euh, <rire> Voilà, prendre son temps être bien prêt avant de avant de avant de se lancer vraiment pour pour ne pas brûler les étapes et puis bah voilà foncer dans le mur c'est bien euh, prendre 3 quatre pas de recul pour sauter par dessus c'est peut-être euh, voilà c'est peut-être ouais. plus intéressant et puis dans ce cadre là on rentre je veux dire dans une préparation où on fait ça de manière intelligente et saine puisque finalement en tant que kiné ben, ce que je recherche c'est quand même la pratique d'un sport euh, mais sur une pratique long terme euh, et donc pour ça il faut pratiquer son sport de manière assez saine mmh. c'est à dire justement pas euh, se mettre dans le rouge constamment et euh, ne pas s'entraîner tout le temps au forcing et donc bah, voilà c'est sûr que plus on le fait de manière euh, euh, je veux dire calme et en accord avec son corps, mieux on peut euh, progresser sur le long terme et euh, finalement bah, préserver son corps aussi des blessures, Moi, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est important pour moi. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir euh, durant cette préparation là, comme je l'ai dit, c'était le fait que c'était plutôt la personne que je suis devenue euh, durant euh, dire, ces mois de préparation là avant ouais. l'Ironman qui, qui importe vraiment fort pour moi. Et durant ces mois là, c'est le plaisir à l'entraînement qui m'a euh, vraiment motivé, c'est le fait de sentir que ben voilà, je pouvais progresser alors qu'à la base euh, la natation et le vélo ce pas des sports ouais. euh, pour lesquels j'étais euh, prédestiné et je détestais ça quand j'étais gamin. Donc euh, bah, c'est sûr que euh, finalement sans plaisir. Euh, je pense que c'est un peu dommage de s'entraîner autant, donc bah voilà, là c'était euh, au cœur de ma pratique, c'était vraiment euh, le fait de, de prendre mon pied à chaque entraînement, de me dire okay. là je progresse là-dessus, là je progresse là-dessus, là, là j'ai franchi un palier, etc. Et c'est ça qui m'a permis finalement de m'amuser et puis petit à petit de créer un blog euh, sur le triathlon parce que c'est comme ça en fait que le blog est né, c'était… Euh, je trouvais ça tellement euh, fascinant, fascinant de, ouais. de, de progresser comme ça euh, dans trois disciplines sportives et puis avec euh, la notion de nutrition, de préparation mentale, euh, etc. qui venait euh, se greffer dessus. Je me suis dit mais il faut partager ça et donc euh, voilà c'est de là qu'est qu née l'idée. ouais finalement et pris, tu prenais encore davantage de plaisir à l'entraînement ouais. plutôt que dans l'Ironman le jour-là c'est plus le, mm -hmm. le chemin sur lequel tu veux insister, euh, le parcours que tu as pu effectuer pendant euh, tous ces mois de préparation et euh, de construire finalement euh, à la fois psychologiquement, à la fois euh, physiquement et euh, moi ce que je trouve fascinant avec ça c'est euh, le fait qu'à chaque entraînement ou après à chaque semaine ou mois d'entraînement tu vois que les efforts que tu fournis, les actions que tu mets en place et ben les résultats ils sont concrets, ils sont palpables tout de suite, mm -hmm. tu vois que tu progresses, c'est mesurable et, euh, et donc chaque action tu, tu peux voir que voilà ça a un effet et que tu avances et que finalement euh, étape par étape tu vois une forme de progression donc ouais, c'est vrai que c'est vachement fascinant ça ouais. bah. et c'est vrai qu'au début euh, je vais dire quand on démarre, c'est l'avantage quand on est vraiment débutant, c'est que les progrès, les premiers progrès, en tout cas, ils se voient très rapidement. Je pense par exemple en natation, euh, en se concentrant sur les bonnes choses, même chose à vélo et en course à pied, en faisant des entraînements de qualité euh, dès le départ. Eh bien, euh, ce n'est pas comme les professionnels qui, eux, vont toujours aller chercher les derniers euh, petits pourcents pour progresser. Nous, là, au départ, ben, voilà, il y a un potentiel euh, à, à développer. Et donc, les progrès, ils se font, euh, se font assez rapidement. Et puis, finalement, là où je me suis senti vraiment à, pla à ma place, euh, c'était le, le jour de l'Ironman quand j'étais euh, finalement en train d'attendre mon tour pour me lancer dans l'eau puisque là c'était des départs par vagues euh, comme c'était mon premier Ironman, bon, ben, on m'avait mis dans la dernière vague donc j'ai eu le temps de voir partir vraiment toutes les autres vagues avant les pros euh, etc et je me rappelle encore de ce moment qui a été hyper intense et d'ailleurs je le raconte dans mon compte rendu finalement que j'ai fait de, de mon premier Ironman et euh, je me rappelle encore et là ça me donne des frissons rien que d'y penser J'étais vraiment euh, presque les larmes aux yeux, en train de me dire, là, je suis vraiment à ma place. Là, je, je sais que tout ce que j'ai fait jusque maintenant, ça m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui, présente à 7 heures au bord du bassin, prêt à plonger pour euh, 3800 mètres de natation, 180 vélos et 42 à pied Et euh, c'est là que je me suis dit que finalement le chemin qui avait été effectué était vraiment beau et je me suis dit peu importe ce qu'il advient aujourd'hui, euh, t'as déjà tout gagné et, okay, ouais. et puis il ne reste plus qu'à profiter de la course quoi. Ouais, finalement euh, c'est euh, la cerise sur le gâteau quoi, l'Ironman. Ouais. Okay. Ouais, J'espère que cette interview t'a plu, si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu là juste en dessous de la vidéo et dis-nous en commentaire quel est ton meilleur souvenir en triathlon que ce soit